Je vois bien, moi, à la sortie du bouquin, j'ai eu quelques propositions d'entretien, d'intervention. De, en fait, systématiquement, euh, j'arrive comme, euh, disons, la petite, euh, le, le, le, le, la petite note de bas de page qui dit oui, attention, en fait, les faux médicaments, ça peut être aussi une stratégie des industries pharmaceutiques pour protéger leurs intérêts. Mais c'était toujours la note de bas de page dans des articles de 2, 3, 4 pages qui parlaient euh, des. Et marcher tous médicaments euh, parce qu'en fait on se gargarise, je veux dire la presse. La presse, c'est pas pour accuser la presse, mais il euh, y, y, y a un engouement pour euh, un problème tel qu'il est formulé euh, par euh, ben, en fait euh, par, par les intérêts euh, des, euh, des grandes firmes pharmaceutiques, quoi, occidentales. Et quelle a été la, euh, la réaction justement des firmes pharmaceutiques occidentales au bouquin bouquins Est-ce que tu as eu des interactions, des retours directs de de, de... Euh, non, j'ai eu quelques échanges. Ben, en gros, non. Enfin, j'ai eu quelques échanges informels avec euh, avec des personnes de euh, l'industrie qui sont euh, qui sont trop. Je dirais, je dirais un peu trop euh, hypocrites dans leur dans leur approche. Euh... C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde reconnaît quand même que c'était euh... parce que de fait, ça s'est être une, une, une erreur de une erreur de, de de relations publiques quoi ce, cette politique de la contrefaçon qui se transforme en loi au Kenya où tout le monde est prêt même dans l'industrie à reconnaître que c'était euh, que c'était pas comme ça qu'il fallait faire quoi ça les empêche pas de garder leur cheval de bataille sur la lutte contre la contrefaçon en fait c'est ça le problème c'est que c'est très facile le, mon intervention qui est très facile de dire oui, tu as raison quand même, que ça se passe comme ça, mais quand même, les, euh, les faux médicaments, c'est un vrai danger, enfin, et c'est toujours comme ça que ça se termine. Quoi. Donc euh, de ce point de vue-là, je pense qu'effectivement, il y aura un truc, enfin on le voit bien, hein, sur la crise, euh, j'ai vu passer des, des textes, là, je ne sais plus si c'est Gilead ou d'autres, euh, qui alertent sur euh, les risques de la compression. Je veux dire, il y a, le, le discours, en, en, quoi, en 15 ans, on n'a pas changé d'un iota. Hein. En fait, je veux dire, ils sont même pas obligés. Alors, il y a eu des changements, il y a eu des changements à l'OMS, il y a eu quand même des, des, des, des, des arènes dans lesquelles on fait plus attention à la manière dont on parle et au genre de problème que ça recouvre. Mais globalement, disons que ça reste quand même une manière très hégémonique de cadrer, de cadrer le problème.